Bonjour la communauté, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Sherlocker. Vous vous rappelez de, de cet outil là dont je disais que ça vous permet de rendre vos pages virales. Ça veut dire que ça peut vous demander, grâce à cela, vous demander aux gens d'aimer la page, de la partager avant d'accéder au contenu. Ok, pour y accéder, on va chercher Sherlocker, il est où Il est où Il est là. D'accord Cliquez dessus là ou vous le cherchez dans. Si vous avez importé tous les tous les outils sur votre sur votre bac, on va dire, sur votre espace de travail, hein, vous pouvez le chercher là, par exemple, pour dans le cas, il est ici, ok, euh, et voilà, on y va, donc on peut cliquer là ou là, hein, et on va le chercher, ok, donc vous avez ici, vous voyez là, par exemple, vous avez trois possibilités, hein, bon, trois possibilités, il n'y a que deux qui sont, euh, euh, il me demande d'enregistrer de, les, cliquez to gather to to save, bon, ouais, pour par exemple si on va aller regarder si j'ai déjà créé des trucs oh, oui j'avais déjà créé des trucs euh, là par exemple donc c'est ce que j'avais créé avant si je veux les réutiliser je peux les utiliser bon là c'est pas ce qui nous intéresse euh, on va aller faire un truc ensemble vous avez trois possibilités, Bon, celle-ci n'est plus dispo euh, vous avez celle-ci ou celle-là D'accord, c'est deux possibilités que vous avez, donc c'est les designs hein, euh, que différents types de designs que vous avez euh, donc du coup on va prendre le basique hein. après pour jouer avec les autres aussi euh, on sélectionne celui-là et on lui donne un titre donc on lui donne un titre, le titre au en fait ça va apparaître ici d'accord donc il faut mettre un truc, un truc qui, qui interpelle les gens qui, qui les motive, qui le fait comprendre qu'ils sont en train de faire une bonne action. Donc, donc Par exemple, je vais mettre ce, ce texte-là que j'avais déjà mis avant. Aidez-nous à partager ce contenu. Donc, ça va s'afficher là, par exemple. On va mettre l'adresse de la page qu'on veut, qu veut partager. Hein. Euh, donc là, c'est notre site web. Et on peut décider si on veut que les gens like et partagent ou les gens partagent simplement. Donc, on peut on peut, on peut décider hein, ou si on veut juste que les gens like. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que les gens partagent surtout. Donc, après, vous pouvez zapper le, le liker mais le partager ben il faut, le, il faut on veut que ce soit viral donc il faut qu'il partage avec d'autres personnes du coup image du pop up donc quand ça va s'afficher quelle image va être dedans on va télécharger une image bon on va faire on va faire un truc fun je vais mettre euh, euh, le chat donc, après vous mettez l'image qui euh, ça peut être votre votre logo votre en tout cas quelque chose euh, qui, qui va avec votre marque quoi euh, ici au moment c'est l'image qui doit être qui va être partagé quand les gens vont, vont partager sur les réseaux sociaux l'image qui va s'afficher. Euh, en principe, Donc des fois, j'ai remarqué que c'est ça va être euh, l'image de votre site web qui va s'afficher. Euh, si vous avez une image euh, dessinée pour votre site web, c'est ça qui va s'afficher. Donc voilà. Mais à défaut, vous mettez celui-ci, vous mettez une image ici hein, pour que l'image qui va s'afficher quand les gens vont partager le lien. Autre chose. Hein, et une fois que c'est fait, hein, vous générez ça d'accord euh, Là c'est un aperçu ce que vous voyez là c'est un aperçu hein, de ce que les gens vont voir. Okay, donc du coup vous choisissez bien votre image quoi. Une fois que vous c'est fait, vous prenez le script copier. Et ce qu'on va faire, je vais sortir du mode plein écran. Euh, je vais aller là. Attendez, je vais aller. Je vais sortir du mode plein écran. On va aller sur Shita. On va faire le test avec euh, ce.. ce avec cette page là d'accord je vais dessus je vais aller sur le site oh pardon pas je vais, je vais pas aller sur le site je ferme ça euh, je vais aller sur les paramètres du site et on va copier le code qu'on vient de, de générer on va le coller là Alors, vous avez vu j'avais fait un test avant et on le met là euh, si vous remarquez j'avais j'ai mis euh, head et head, euh, head, head là juste pour, euh, pour s'assurer que euh, le quand la page va charger euh, le code que je mets là, là va être chargé avec l'entête en fait va être au niveau de, de, de l'entête c'est pourquoi j'ai mis ça parce que c'est ce qu'ils ont demandé ici hein. par exemple là, que, euh, de, de mettre le, le le code dans le head tag donc, voilà c'est pourquoi j'ai mis head, head ok donc euh, vous, vous faites pareil hein. vous faites pareil et normalement tout doit bien se passer donc vous mettez head vous rajoutez ça et en haut et ça en bas d'accord et une fois que c'est fait vous, vous enregistrez vous enregistrez et vous publiez, vous publiez votre page. D'accord, publiez. Euh, si vous avez déjà connecté un nom de domaine à votre site, ça va prendre au moins 5 minutes pour pour prendre en considération. Et si on n'a pas de nom de domaine connecté, donc bon, normalement ça va relativement vite. Euh, pour éviter des conflits de cookies, hein, euh, ça arrive euh, quand on travaille, quand vous travaillez avec l'outil Budroll sur votre PC, ça peut arriver. Je vais je vais faire ça dans une euh, je vais faire le test avec avec un, un incognito. D'accord Donc, du coup, on va faire... On va, on va aller chercher... le, On va aller chercher le l'adresse le, du, du site. c'est pas celui-là. De notre page, pardon. c'est pas celui-là. Je vais le copier. Le copier. Et je vais aller là, là. Regardez. Tac, et on va aller sur notre page qui s'appelle test. Et donc, on l'avait déjà. Et on charge la page donc une fois que la page commence à se charger donc normalement il doit nous afficher euh, il va nous afficher notre euh, il doit nous afficher notre euh, notre euh, notre pop-up bon là ça a mollé donc du coup je pense que comme j'avais fait le test avant euh, j'ai des j'ai encore des conflits de, de cookies c'est embêtant les trucs de conflits de cookies hein. euh, je refais alors, juste pour vous montrer le. Alors, tac, on retourne Est-ce que ça va prendre cette fois-ci J'espère bien. Mmh. ça m'énerve ça le truc. Les conflits ça m'énerve. Euh, je vais fermer ça. Je rouvre. Je mets ça. Je mets test. Boom et bingo donc voilà vous voyez euh, donc là il a, il, il a pris un compte l'histoire de conflit s'est passé donc euh, vous voyez notre notre boîte qui s'affiche et là je clique dessus je peux liker et je clique dessus je peux partager bon pour que euh, pour que je puisse vous montrer comment ça se passe réellement je vais me connecter à mon compte facebook en incognito d'accord et on va on va faire le test hein. accepter ça accepter euh, je vais aller chercher un truc hein. copier coller hop connexion donc là je suis connecté à mon compte à mon compte facebook et là par exemple si je veux liker je like la page facilement donc là il a pris en compte sinon il aurait ouvert un truc genre connectez était vous à votre compte, donc là, comme je suis déjà connecté à mon compte, il a pris en considération. Je vais partager, je clique dessus. Donc là, il m'ouvre la page. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai mis une image pour que ce soit l'image de partage, mais il, il affiche l'image du site au fait parce que cette image c'est une image qu'on a utilisé pour le site, euh, notre site web. Donc il, il affiche ça, etc. Bon, pour moi, pas ça me dérange pas. Et il me demande de mettre un petit test etc., avant on va le partager sur Facebook Donc maintenant c'est comme si je fais un partage normal euh, si je veux que ce soit public euh, ou juste pour les amis ou etc ou juste moi uniquement je peux le faire tenez on va faire un truc pour moi uniquement comme ça vous voyez comment est ce que ça se, ça se passe une fois que c'est partagé moi uniquement et là je vais publier sur facebook Je publie sur facebook bingo et une fois que c'est fait maintenant j'ai accès à ma page euh, bon voilà, c'est une page de test. Hein. Pas, voilà. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, j'ai accès à ma page. Maintenant, on va aller sur mon compte Facebook. On va voir euh, comment est-ce que euh, euh, comment est-ce que ça se présente. Est-ce que ce que j'ai présenté, je l'ai ou pas On va aller dessus Donc, vous voyez, ça, c'est ce que je viens de présenter. Bon, heureusement, il n'y a que moi qui vois ça. C'est qui c'est uniquement moi qui vois ça. Et il dit, c'est un instant à partir de Sherlock ok c'est marqué là ok donc c'est pas compliqué à utiliser euh, seulement bon, quand vous faites vos tests pensez aux, aux cookies quoi donc, vous pouvez faire vos tests en incognito comme je viens de le faire pour éviter tous les problèmes de, de cookies mais vos vos euh, les visiteurs de vos sites euh, normalement ils n'auront pas ce problème parce qu'ils viendront sur le site et ils auront le, ils verront le truc euh, et puis, soit ils quitteront le site soit euh, ils, ils, ils euh, parce qu'ils ne veulent pas partager hein, euh, ou ils, partag ils aimeront, ils partageront, ils, ils auront accès à votre à votre contenu. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Et si c'est le cas, hein, je vous demande de liker, d'aimer de, euh, cette, euh, cette, euh, cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre euh, à notre plateforme de formation gratuite, je vous invite à le faire. Et, euh, et également, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, allez-y parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre et je vous invite vivement à, à, à faire partie de ce que nous sommes en train de créer ensemble. Ok, ceci dit, à la prochaine présentation. Ciao, ciao.